La première partie, c'était une rencontre, c'était euh, une partie importante. On a pu rencontrer des acteurs locaux qu'on ne connaît pas forcément quand on est enseignant, surtout dans un collège où on a moins de liens avec le territoire. Euh, bon, C'est un défaut. Et, euh, et ensuite, ça a été la plus grosse partie. Et puis, on a pu qu'il y avait des problématiques communes, euh, des solutions aussi communes. Et puis. Euh, Ensuite, pour la deuxième partie, on a travaillé sur des. des... Là on s'est plutôt spécialisé dans des groupes. Euh, et là, je dirais que la formation, ben, on attend la suite quoi, pour, pour savoir ce qu'on peut appliquer, mettre en place.